Bonjour à, à tous et à toutes, ça reste toujours un exercice bizarre que de parler à un écran qui est sur le côté qu'on n'a pas regardé. Euh, je suis d'abord bonne année à, à chacun et chacune d'entre vous, c'est encore la, la période, une année que j'espère pleine d'envie, de, pleine de projets, de réussite. Et, et je suis très content de dire quelques mots d'introduction pour les, les 20 ans de la, la mission pour la place des femmes. 20 ans déjà, euh, c'est-à-dire que le CNRS à l'époque était le, le premier à avoir créé une telle structure, je crois qu'on y reviendra euh, tout à l'heure, euh, et, et je crois qu'il faut bien sûr s'en féliciter, parce que c'est une cause qui est essentielle, c'est une cause qui est essentielle pour le CNRS aussi, je veux dire par là qu'on euh, on parle de la, de la place des femmes dans la science, euh, Non, c'est important pour les femmes, mais, mais au fond, en tant que patron du CNRS, parce qu'il m'importe le plus, c'est l'importance du CNRS. Et, et on ne peut pas imaginer de faire de la science avec la moitié de la population. Euh, et c'est pour ça qu'il faut qu'il y ait plus de femmes qui, qui rejoignent les rangs du CNRS et de la recherche en général, mais aussi qu'on soit capable de leur assurer une carrière. Ça, je crois que c'est un point important. Est-ce qu'en 20 ans, on a fait des progrès La réponse, elle est oui. Et, et, et on m'a donné juste quelques chiffres que je vous livre. Hein. D'abord, la, la place des femmes, le nombre de femmes au CNRS est passé en, en 20 ans de 30,6 à euh, 34,4. Donc, c'est un peu mieux. Ce n'est pas, pas phénomal, c'est pas absolument extraordinairement mieux, mais c'est quand même un peu mieux. Et puis, un autre pourcentage qui me semble encore plus intéressant et encourageant, c'est que si je regarde les directeurs de recherche ou les directrices de recherche, on est passé de 20,7 à 30,6 donc là c'est bien aussi donc voyons la boule' c'est début d'année la, la bouteille à moitié pleine euh, ça veut dire qu'il reste pas plein de choses à faire euh, je crois que c'est un combat qui est un combat euh... alors j ai, j ai, j au début je me dis c'est un combat sans fin je me suis dit qu'il faut espérer qu'un jour il y aura une fin parce qu'il faut espérer que c'est un jour c'est un combat qu'on aura gagné mais c'est clair que le jour le jour est pas venu encore et je crois que c'est extrêmement important de, de réaliser qu'il n'y a pas de solution miracle. S'il y avait une solution miracle, d'autres avant nous l'auraient mise en œuvre. Ce qui me semble important, c'est d'être capable d'avoir un certain nombre d'actions très concrètes qui sont, qui sont mises en place, des actions qui, chacune d'entre elles, n'était pas absolument spectaculaire, mais à la fin, on a, on a un résultat. Et moi, c'est vraiment ce que j'attends, c'est qu'on puisse construire des propositions très concrètes de façon, de façon avancée. On sait que les, les causes hein, pour de, de, de l'inégalité sont, sont multiples. Mais je crois que c'est vraiment dans cette direction qu'on a essayé de, de travailler depuis, depuis des années. Alors, depuis une vingtaine d'années et, et on a un, un historique de façon plus modeste, depuis que moi j'ai pris mes fonctions il y a maintenant presque quatre ans. C'est un sujet qui me tient à cœur et sur lequel on a mobilisé, bien sûr, la mission par la place des femmes. On a aussi créé un comité parité-égalité me semblait quelque chose d'important. Et puis, on a pris un certain nombre de mesures. On a, on a pris une première mesure qui était le fait qu'on allait promouvoir, on allait se donner comme objectif de promouvoir, à chaque, chaque endroit on fait des promotions, non pas autant de femmes qu'il y a de candidats, mais autant de femmes qu'il y a dans le visier. Parce qu'on sait qu'il y a une auto-censure euh, des femmes qui est plus importante que celle de, de leurs homologues masculins. Donc, on a fait ça et ça a marché. Il faut reconnaître que ça a marché. Alors, bien sûr, là, quand je dis ça, je traite le flux et pas le stock. Et donc, ça prendra du temps, mais je crois que c'est important qu'on ait fait ça. Un point sur lequel on a encore des progrès à faire de façon très importante, c'est la place des femmes dans les fonctions de responsabilité. Alors, vous, avez, vous pouvez me jeter des tomates, puisque vous allez me dire, mais quand même, au niveau du comité de direction du CNRS, quand tu, vous avez commencé, il y avait euh, trois femmes directrices d'instituts. aujourd'hui, il n'y en a plus qu'une. C'est vrai, je trouve ça désolant. Après, je, vous savez bien qu'on ne peut pas faire des candidates malgré elles, et qu'il et y a sûrement un élément sur lequel on sera tous d'accord, les, les femmes encore plus que les autres, peut-être, si je peux dire c'est de dire que ce qui importe avant tout, c'est la qualité scientifique. Jamais on va recruter ou promouvoir une femme parce qu'elle est femme. Ça, je crois que c'est quelque chose d'essentiel. Et donc, il faut se méfier des raisonnements sur les petits nombres. Ce qui me semble plus intéressant que le comité de direction du CLRS, c'est les fonctions de directeur et directrice d'unité, où là, on est encore à moins de 20 euh, et ça ne correspond pas au taux de femmes, par exemple, directrice de recherche. Euh, et, et ça veut dire qu'il faut qu'on change nos procédures. Et c'est ça qui est important, c'est de se rendre compte qu'à un moment, si on adapte toujours les mêmes procédures, les mêmes causes produisant les mêmes effets, on n'aura pas de, de meilleurs résultats. Et aujourd'hui, vous savez comment sont désignés les, les directeurs ou directrices d'unité. Hein. C'est la plupart du temps, on fait l'Assemblée Générale des Personnels du Labo et on dit qui est volontaire. Et là, vous avez toujours un mec ou deux qui lève la main et les femmes qui se seraient dit, pourquoi moi, après tout, il est volontaire, c'est quand même beaucoup d'ennuis à directrice de labo, directeur de labo. Donc je ne vais pas lever la main, et à la fin, il n'y a pas de candidat. Et la bonne façon de procéder, c'est autrement, c'est de faire ce qu'on appelle parfois un « search committee » en mot français, c'est-à-dire un comité qui va aller chercher des gens, et là, si vous allez chercher une femme scientifique, et vous dites « est-ce que tu ne veux pas être directrice de labo la réponse change de façon extrêmement importante. Et donc je crois que c'est un, un des éléments sur lesquels il faut qu'on travaille, c'est des mesures très concrètes, euh, sur lesquels on, euh, on, va, on va progresser. Et puis c'est important, bien sûr, aussi d'avoir euh, des, des, des manifestations comme celles qu'on a aujourd'hui, comme celles qu'on a tenues dans d'autres endroits. Euh, Peut-être là, on a, on, on, va voir un, on a fait un focus particulier en mars 2021 sur l'impact de la crise Covid sur les, les, les femmes dans l'enseignement supérieur, à la recherche et euh, l'innovation. On a adopté un nouveau plan d'action. Pour moi, il y a un élément qui est, enfin, il y a plein d'éléments importants, comme je l'ai dit, mais un élément sur lequel il faut qu'on fasse un effort particulier parce que ça nous avait été pointé par la plupart des, des femmes, des femmes scientifiques lorsqu'on avait fait la, une journée avec les ministres femmes il y a maintenant deux ans ou trois ans, je ne sais plus parce que le temps passe vite, euh, le, le, le, le jour du, de la, la journée de mai, en faveur du droit des femmes. Et ce que nous avait dit ces femmes scientifiques, ça m'a vraiment interpellé, c'est de dire finalement, on s'est rendu compte qu'on était femme, qu'on a eu des enfants. Alors, vous comprenez ce qu'elles veulent dire C'est-à-dire qu que c'est à ce moment-là que ça a eu un impact sur leur carrière scientifique. Non pas la période de maternité, mais la, les premières années d'enfance. Alors, on parle de l'été qu'en 2000, euh, c'était il y a deux ans, mais je pense que la situation n'a pas beaucoup changé aujourd'hui. On peut regretter, bien sûr, que la répartition des tâches ne soit pas plus équilibrée entre les hommes et les femmes, mais c'est encore comme ça, c'est désolant, et, et on, y, on y peut, si j'espère qu'on y peut quelque chose, mais c'est un élément qu'il faut prendre en compte, et de façon générale, être capable d'accompagner les jeunes parents, euh, pas seulement les jeunes mères, est un point qui est, qui est important, et sur lequel, parfois, le droit français ne nous aide pas. Euh, et Donc, il faut aussi avoir à, à cœur de... de d'avoir des, des propositions pour être capable, encore une fois, d'accompagner cette période qui est importante parce que c'est souvent à cette période que vous allez candidater une promotion ou vous commencez à candidater une promotion et donc c'est des éléments qui sont qui sont extrêmement importants. Donc je crois qu'on a vraiment des choses à faire dans ces, dans ce cadre-là. Puis bien sûr cette, cette question de la, la place des femmes dans l'enseignement supérieur, la recherche et c'est avant tout une œuvre, une question qu'il faut qu'on traite collectivement. Et je crois d'où l'intérêt du colloque qu'on a aujourd'hui. Mais c'est aussi pour ça qu'on a souhaité, au niveau des délégations régionales, au niveau des instituts, avoir des référents qui soient, qui soient des gens qui aident à réfléchir, qui aident à sensibiliser. Je pense que cette question de la sensibilisation est, est importante. C'est aussi pour ça que la mission de la place, pour la place des femmes a fait un... Alors je sais pas comment il faut dire, une petite formation euh, sur Internet euh, qui a été euh, proposée, voire imposée, à tous les membres des nouvelles sections du comité national pour montrer que finalement on a parfois sans même se rendre compte des biais des, des dysfonctionnements et donc être capable de sensibiliser me semble extrêmement important et donc le fait d'avoir des référents dans les instituts dans les délégations régionales est quelque chose qui est essentiel et bien sûr ça de façon générale il faut que ces référents ça soit des hommes et des femmes la, la, la question de la place des femmes c'est pas une question de pour les femmes, c'est une question pour tout le monde, ça j'en suis intimement convaincu. Et puis on a aussi fait un certain nombre d'actions à l'international, au niveau européen, je me souviens avoir participé à un très joli colloque au Liban, à une période où le Liban n'était pas dans la situation dramatique qui est la sienne aujourd'hui, qui s'intitulait les, les L de la recherche, L-E-2-L-E-S, qui était un... un un joli colloque où des femmes libanaises étaient venues aussi témoigner des difficultés qu'elles avaient et qui étaient souvent pour certaines d'une autre nature, malheureusement, que les difficultés qu'on peut avoir en France. Et le malheur des uns n'est pas le malheur des autres, mais ça, ça permettait aussi de se rendre compte qu'en que France, on avait fait des progrès quand même. Il faut s'en féliciter. Et puis on a un certain nombre d'éléments qui sont prévus. On va faire quelque chose dans le cadre de la, de la présidence française de l'Union européenne. Euh, le, le 10 février, euh, on travaille bien sûr avec, euh, avec l'association Femmes et Sciences, on travaille bien sûr avec euh, la Fondation L'Oréal, et je crois que c'est tous ensemble qu'il faut qu'on continue à réfléchir. Et donc Je suis très heureux de, de, de la tenue de ce colloque aujourd'hui, et je vais laisser la place aux tables rondes et, aux, et avant au témoignage. parce que je crois que c'est intéressant de se rendre compte encore une fois le, le chemin parcouru depuis, depuis 20 ans. Donc, bon, bon après-midi à chacun et chacune d'entre vous. Et encore une fois, c'est vraiment important qu'on continue collectivement ce combat. Merci beaucoup. Merci beaucoup à Antoine Petit, PDG du CNRS, pour cette euh, introduction. Euh, et je passe. Euh, immédiatement la parole pour euh, la première phase de, historique, euh, de, la, de des actions du CNRS à Denis Dutlében euh, qui est titulaire d'une thèse en histoire qu'il a réalisée sous la direction d'André Caspi qui était consacré à l'image des états unis dans les médias français qui est aussi rédacteur en chef de la revue euh, Histoire de la recherche contemporaine et membre du comité pour l'histoire du CNRS Merci beaucoup Merci beaucoup. Euh, J'ai absolument aucune idée de la manière dont je vais pouvoir faire défiler euh, à, à, à mes, mes, mes slides. Si quelqu'un peut venir à, à mon secours, euh, merci beaucoup. Alors, j'aimerais commencer quand même par vous dire mon, mon grand plaisir d'être parmi vous aujourd'hui. Le comité pour, pour l'histoire du, du CNRS que, que Mathieu vient, vient de citer a vu le jour en, en 1999, un petit peu avant la, la mission pour la, la place des femmes. Oui, d'accord, j'appuie sur J'appuie sur. saurais. Le... merci. Un petit peu avant la, la mission pour la, la place des femmes, et puis finalement nos deux équipes, elles ont assez récu, régulièrement collaboré depuis une vingtaine d'années, et si je n'étais pas encore né scientifiquement, on va dire en, en 99, ni même en 2001, quand, quand, quand la mission a, a vu le, le jour, euh, c'était l'année où j'ai débuté justement ma thèse avec André Caspic, que me Mathieu à l'instant, euh, la toute première tâche qui m'a été, euh, été confiée quand j'ai commencé à, à traîner mes guêtes, enfin, côté du CNRS a été de participer en 2004 à la préparation et à la promotion d'un ouvrage que vous connaissez tous, je l'ai emmené, je ne pense pas qu'à distance on pourra le voir, mais c'est celui sur les femmes dans l'histoire du, du, du CNRS qui a été publié en 2004, je ne peux malheureusement pas le montrer, Bon, bah, c'est pas grave, vous le retrouverez assez facilement en ligne, donc les femmes dans l'histoire du CNRS a été publié en 2004 et piloté à l'époque par la mission pour la, la place des femmes qui soit dit en passant avait ainsi réussi quand même l'exploit de publier et un ouvrage sur la place des femmes dans l'histoire du CNRS, avant même que nous ayons été en mesure, avec André Caspi, de publier cette fameuse histoire elle-même. Alors, assurez-vous, je ne reviendrai pas hein, sur les, les grandes étapes de, de cette fameuse histoire du CNRS. On les a explorées en long, en large, euh, en travers à l'occasion de son 80e anniversaire. Euh, vous n'en pouvez plus, je n'en peux plus, personne n'en peut plus. Euh, J'en dirai pas davantage sur l'histoire des, des femmes au CNRS, parce que je pense que le temps me manquerait quand enfin, même de. de pour rentrer précisément et dans le détail de ce sujet qu'on a en effet abordé, Antoine l'a rappelé il y a quelques instants, euh, notamment à, à l'occasion de ce, ce très beau colloque à Beyrouth. En fait, en prévision de cette rencontre, je quand même un petit peu travaillé, hein, euh, je me suis plongé dans un certain nombre de documents qui constituent en quelque sorte les vitrines du, du CNRS pour voir comment a émergé cette préoccupation pour la place des femmes au sein de notre établissement. En somme, j'ai tenté de regarder ce que pouvait être la, la longue genèse de la mission au travers de, de la collection des rapports d'activité du, du CNRS, mais aussi et surtout au travers de, de cette publication qui s'est longtemps intitulée Le courrier du CNRS, qui est devenu en 1990 le journal du CNRS et qui a été rebaptisé tout récemment CNRS, euh, le journal, qui a un véritable puits d'informations finalement sur le parcours de notre établissement, bien au-delà de la formidable chronique historique que vous lisez tous avec passion euh, dans tous les numéros, à la dernière page de tous les numéros depuis 2014. Donc, pour un établissement comme le CNRS, qui peut quand même se targuer d'avoir été le premier en 2001 à se doter d'une structure opérationnelle pour l'étude et la promotion de la, de la place des femmes, cette plongée dans les archives, elle réserve pas mal de surprises quand même. Il y a des bonnes surprises, vous allez le voir, mais il y a aussi des moins bonnes surprises et puis il y a des surprises carrément mauvaises. Alors la bonne surprise, si on peut dire, c'est l'apparition des, des statistiques sexuelles. Dans nos rapports d'activité, euh, cette apparition, elle survient euh, relativement tôt dès 1970, hein, j'insiste bien sur l'adverbe relativement, parce que des femmes dans, dans, dans l'histoire du, du CNRS, il y en a eu quand même bien avant 1970, il y en a eu dès 1939, qu'elles demeurent célèbres, hein, ces femmes comme euh, Irène Curie, comme euh, Germaine Tillon, hein, repose Germaine Tillon euh, au, au Panthéon de, depuis euh, 2015, ou qu'elles le soient beaucoup moins, comme euh, Madeleine Colani, comme Jeanne Duportal, comme Gabrielle Rondouin, comme Suzanne Potet, comme Paulette Deveaux et tant d'autres dont les dossiers sont précieusement conservés par nos amis des archives du CNRS, agissent sur yvette et ne demandent qu'à être étudiés de beaucoup plus près. Mais en publiant dans son rapport d'activité de 1970 ses premières données sexuées, finalement le CNRS paraît plutôt en avance hein, à l'époque de pas grand-chose. Mais, mais quand même, puisque si j'en crois les collègues qui se sont penchés sur la, la question, bien obligé de les croire, en étant moi-même pas du tout spécialiste de cette question, de telles données ne commencent vraiment à se multiplier qu'à partir du milieu des années 70, visiblement, dans les autres établissements. Alors, je pense que ça vous intéresse d'ailleurs d'avoir quelques, quelques chiffres pour le CNRS en 1970. et eh bien, à l'époque, il employait 16 641 personnes. Pour rappel, il y en avait un petit peu moins de, de 6000 en 1958. C'est le résultat, cette progression, c'est le résultat d'une une politique ambitieuse en faveur de la recherche menée sous le général de Gaulle. Vous savez bien que je place à un moment donné, celui-ci, hein, hein. une journée sans de Gaulle, c'est un peu comme une journée sans soleil. Euh, donc 16 641 personnes, dont 6 397, relevaient des catégories de chercheurs. Alors à l'époque, c'était un petit peu plus compliqué qu'aujourd'hui, parce qu'il y avait des stagiaires, des attachés, des chargés, et des maîtres, et des euh, directeurs de, de recherche. Et sans surprise, si au niveau des stagiaires, il y avait une quasi-parité, Hein, autant de, de femmes que d'hommes, elles étaient encore une sur trois au niveau des chargés, 765 femmes sur 2293, et une sur huit euh, au niveau le plus élevé, hein, 35 directrices de recherche sur un total de 269. Et évidemment, ce constat hiérarchique, il vaut aussi pour les personnels qu'on commence à appeler en 1970 les ITA, CDRS, hein, les ingénieurs, les techniciens, les personnels administratifs. Avec de ce côté-là, euh, en 1970, deux quasi-monopoles pour les femmes qui méritent quand même d'être soulignés. Le rapport d'activité de cette année nous apprend qu'elles occupaient près de 90% des emplois administratifs, hein, 1049 sur 1199. J'imagine que les 150 postes restants étaient les hommes qui dirigeaient les services administratifs hein, et qu'elles occupaient à près de 98% les emplois de femmes de ménage avec 494 sur euh, 508. Donc, euh, apparition des données euh, sexuées en 1970, pourquoi faire Au final, vous allez me demander. Eh bien, pas grand-chose à l'époque, hein, car aucun des documents que j'ai pu consulter dans les archives du, du CNRS, compte rendu ou relevé de décision du comité de direction, du conseil scientifique, du conseil d'administration, tout ce que vous voulez comme instances diverses et variées, ne mentionne une réaction, quelle qu'elle soit, à l'exposé de ces chiffres. Hein. Il faut attendre, en fait, euh, pas mal d'années, avril 1979, pour que le courrier du CNRS publie enfin un article sur le sujet. Son auteur s'appelait Josette Cachelou, elle était ingénieure de l'école supérieure d'optique, chargée de mission à la direction des relations industrielles du CNRS, et elle propose en avril 1979, dans le courrier du CNRS, un article sur les femmes chercheurs au CNRS, qui reprend l'ensemble des données, les actualise. enfin il n'y avait pas vraiment besoin de les actualiser puisqu'en 70 et 79, la situation n'avait pas du tout progressé et même avait empiré au niveau des femmes directrices de recherche. Elle ajoute de nouvelles données, à l'époque il y a 1200 laboratoires au CNRS propres ou, ou associés, finalement c'est un chiffre que, qui n'a pas beaucoup varié depuis, et sur ces 1200 labos, il y en a 80 qui sont dirigés à l'époque par une femme. Elle précise que le comité national à l'époque est à 15% seulement féminin, pas, pas très brillant, que sur huit secteurs scientifiques euh, ancêtres de nos départements et de nos, nos actuels instituts, euh, aucune, aucun à l'époque n'est dirigé par une femme, etc., etc., etc., etc. Et elle livre, pour finir, un certain nombre d'éclaircissements, d'interprétations. Je ne vais pas vous les donner là, parce que ça, ça serait un peu long. Je pourrais vous transmettre cet article d'avril 79, c'est extrêmement intéressant à lire, d'autant plus qu'on a l'impression qu'il pourrait être publié aujourd'hui encore sous bien des aspects. J'attire juste votre attention sur deux, deux éléments. Là, sur ce que j'ai mis à, à l'écran, c'est le chapeau ajouté par, par la, la, la rédaction. Hein. Depuis toujours, le rôle des femmes dans la recherche a été essentiel. Ça, c'est la phrase qu'on retrouve systématiquement partout. Mais les femmes chercheurs au CNRS, pour nombreuses qu'elles soient, hein, déjà elles sont nombreuses, de quoi se, se plaignent-elles, hein, participent-elles à l'orientation de la recherche L'auteur nous donne ici une opinion personnelle. Alors, opinion personnelle, certes, mais quand même appuyée sur un certain nombre de chiffres absolument incontestables. Donc, en termes d'opinion, quand même, elle se pose là. Le dialogue est ouvert. Euh, avec qui, euh, pourquoi, et comment, on ne sait pas, parce qu'il n'y aura jamais de dialogue euh, à la suite de la publication de cet article. Article qui, deuxième élément, paraît sous une rubrique qui s'appelle Libre opinion. C'est écrit tout en haut. Alors, euh, comme je vous disais tout à l'heure, en prévision de cette rencontre, j'ai épluché absolument tous les, les, les courriers, les journaux. De, du j'ai vraiment, vraiment travaillé, ben, c'est la seule fois dans toute l'histoire de cette publication que cette rubrique a existé. Pour cet article en particulier, il n'y a pas d'autre exemple sur 40 ans de publication, d'autres libre opinions dans le courrier ou le journal du CNRS que pour cet article-là. Voilà. Donc on va rester sur cette publication, le courrier, on va basculer dans une nouvelle décennie, les années 80. En avril 85 paraît le 60e numéro de cette publication trimestrielle qui a été créé en 1971, hein, si vous faites le calcul, euh, on est bon, hein, 60 numéros euh, en 15 ans, il n'y a pas eu de décrochage, hein, le courrier est aussi rigoureux et scrupuleux que notre journal du CNRS aujourd'hui, cette merveilleuse revue que vous connaissez peut-être, qui s'appelle histoire de la recherche contemporaine, parce que je suis venu, je fais un petit peu de pub aussi au passage pour nos propres publications, donc 85, 60 e numéro euh, du courrier, et pour la première fois, au bout de 15 ans, au bout de 60 numéros, une femme apparaît en couverture du courrier du CNRS. Voilà. Bon, je dirais rien sur l'esthétique. C'est évidemment très subjectif, hein, l'esthétique, euh, et de toute manière peut-être un peu hors de propos, même si cette couverture couverture quand même terriblement moche et, et angoissante, vous en conviendrez. Euh, sur l'aspect thématique, en revanche, bon, je crois aux coïncidences, dans la vie ça existe, mais que le CNRS, au bout de 15 ans, décide de mettre une femme en couverture quand il s'agit de s'occuper des gosses, quand même, je trouve que c'est quand même assez fort comme, comme image qui est donnée à l'époque. En, en l'occurrence, il s'agit d'une photo, euh, deux photos, prises dans une étude, menée dans un laboratoire, dédié, euh, une étude dédiée à l'acquisition du langage par un nouveau-né, hein, avec, je cite la légende, la répétition du mot « papa » sur une durée de deux secondes, hein, « papa » et demi, séparées par un intervalle de trois secondes à chaque fois. Et donc on voit comment euh, réagir le nouveau-né. C'est quand même pas mal de voir donc, cette première femme, en couverture du courrier du CNRS, au bout de 60 000 euros, dans le cadre d'une telle recherche. Euh, autre exploit, l'année suivante, en 86, c'est un exploit par omission dans le courrier. Euh, le courrier du CNRS a tout bonnement oublié de mentionner, cette année-là, la médaille d'or décernée, décernée à Nicole Le C'est aussi une première dans, dans l'histoire. Il n'y aura pas d'ailleurs de, de deuxième, de seconde dans, dans l'histoire de cette publication. Le courrier du CNRS n'annonce pas la médaille d'or, du, du, du CNRS, euh, remise euh, à une femme. Alors quand même, pour rétablir un peu euh, l'équilibre, euh, la première médaille d'or, on connaissait l'histoire, Christiane de cours euh, a été annoncée dans, dans le courrier du CNRS, mais évidemment adossée euh, aussi au portrait de Raymond Castin, puisque la première fois que le CNRS a remis une médaille d'or à une femme, il a aussi décidé pour la première fois d'en remettre une deuxième hein, comme, euh, en même temps, pour quand même euh, rétablir un certain équilibre. Alors petit clin d'œil quand même, voici la couverture euh, du numéro du courrier du CNRS dans lequel la médaille de Nicole Ledoirin aurait dû être annoncée en 1986, mais ne l'a pas été. Euh, en fait, il s'agit de l'illustration d'une recherche sur les, les scrutins électoraux au travers de, de l'histoire de la République française. Recherche, soit dit, en passant, tout à fait, tout à fait captivante, hein, menée en lien entre euh, des laboratoires d'histoire et d'informatique, donc forcément des gens très bien en histoire l informatique. Mais le choix de, de, de cette illustration, euh, qui montre le groupe des députés de la Seine issu des élections d'août 1881, est quand même assez cocasse, parce que si le CNRS a euh, bel et bien oublié Nicole Ledouara à l'intérieur de la publication, il n'a pas oublié de mettre du poil euh, en, en couverture. C'est exclusivement masculin, évidemment. Alors, pour retrouver les femmes en couverture du courrier du CNRS, il faut attendre le tournant des années 80 et 90, le moment d'ailleurs où le courrier devient... Le journal du CNRS, voici côte à côte le dernier exemplaire du courrier du CNRS, 1990, et l'un des tout premiers du journal du CNRS. Côté courrier, donc la femme, l'image de la femme chante quand même clairement, elle est désormais descendue dans la rue, et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'elle n'a pas l'air content. Côté journal, dans la foulée, sur le modèle de l'article publié en 1979, on s'intéresse à la place des femmes au CNRS, où sont-elles 1990. Alors, je pas l'expression de modèle euh, au hasard, puisque la, la mise en récit dans ce numéro est la même que dix ans plus tôt, et elle demeure par la aussi une sorte de, de moule intangible pour les articles qui vont effectivement se multiplier. Les auteurs, la, la plupart du temps des femmes hein, d'ailleurs, euh, membres de la communauté scientifique, suivent invariablement euh, le même déroulé. Les femmes ont toujours pris part au progrès des connaissances, Certaines l'ont fait avec un grand succès, et là on retombe toujours sur le même exemple, c'est celui de Marie Curie, hein, associée parfois à sa fille Irène Curie. Et ensuite on passe à l'examen de statistiques qui, elles aussi, ne changent pas et révèlent qu'il y a quand même vraiment quelque chose de pourri au royaume de la science. Hein. Dans Où sont-elles on apprend que, je cite, la présence des femmes est accrue dans les catégories moins qualifiées et inversement proportionnelle à l'élévation. Dans la hiérarchie, hein, qu'elles ne sont toujours que 15% au comité national, qu'il n'y a toujours aucune directrice de département scientifique du CNAS, etc. etc., etc. Bref, que la situation n'a pas évolué depuis 1979. Mais euh, toujours est-il que cette mise en récit se perpétue euh, aujourd'hui encore. On la retrouve quand même très régulièrement. Hein. Euh, elles ont toujours participé. Il y a Marie Curie. Euh, C'est bien la preuve que euh, bah, finalement, euh, elle peut réussir dans, dans, dans la carrière scientifique. Ce n'est pas seulement vrai pour le journal, enfin, j'ai la chance de présider un, un jury de, de, de prix littéraire de livres scientifiques dans, dans, pour le conseil départemental du, de, des Hauts-de-Seine, et on reçoit tous les ans des ouvrages sur la place des femmes dans, dans les sciences, et à chaque fois, à chaque fois on a l'impression de lire le même livre, cette même mise en récit, avec l'image écrasante, j'aurais presque envie de lire, pardonnez-moi la provocation, mais castratrice de Marie Curie, hein, à chaque fois, euh, Mise en avant. Hein, regardez, les femmes peuvent faire de la science pour preuve. Il y a Marie Curie, deux prix Nobel dans deux disciplines scientifiques différentes. C'est un cas unique dans l'histoire des, des Nobel. Donc, qu'attendez-vous hein, Finalement, enfin, c'est quand même extrêmement euh, à double tranchant comme discours. Hein, un discours qui peut avoir des conséquences complètement opposées à celles qui prétend atteindre. Je me dis, si André Caspi m'avait dit, euh, vous pouvez aller au bout de votre thèse, regardez Fernand Brodel y arriver. Oh, J'aurais senti un poids sur mes épaules, je suis pas sûr que je ne serais allé jusqu'au bout de l'opération. Donc, revenons à nos publications, 1990, les articles commencent à mettre de la chair euh, aussi sur les, euh, les statistiques en complétant cette mise en récit avec des, des témoignages. Alors, je ne pas dans les détails, ce sont des éléments que vous connaissez très bien, mais dans ce numéro, où sont-elles Leur mise en perspective, l'introduction de, de ces témoignages est quand même très frappante. Voici par exemple l'introduction, celui d'Elisabeth Dubois-Violette. Mince, des cheveux blonds tout frisés, et d'immenses yeux bleu ciel, Elisabeth Dubois-Violette a un tempérament tout feu, tout flamme. Hein, dans le même numéro, on annonce par exemple, vous voyez, la, la nomination du nouveau responsable des clubs de relations industrielles du CNRS. Et l'entretien ne débute pas par euh, rondelet, les cheveux rares balayés sur le côté pour dissimuler sa calvitie naissante. Et pourtant, on aurait pu parce que ça collait avec euh, l'image de la personnalité en question. Donc, petite parenthèse d'ailleurs sur Elisabeth Dubois-Violette, c'est elle qui en 2005 avait mis en cause, euh, peut-être certaines d'entre vous s'en souviennent, euh, François Boulard qui était à l'époque ministre délégué à l'enseignement supérieur et à la recherche, pour des nominations euh, exclusivement masculines au conseil d'administration du CNRS. Et euh, Goulard avait provoqué à l'époque un tollé en répliquant devant le Sénat « Le problème vient de ce que cette dame se serait bien vu à un poste de direction ». La question est de savoir s'il était la plus désignée pour celui-ci. Et il avait ajouté devant le Sénat, en désignant son assistante qui était dans, dans les rejets à côté de lui, Maintenant, si vous voulez, si ça peut vous faire plaisir, je peux aussi nommer mon assistante. Donc, euh, voilà un grand moment euh, de, de, de la vie politique française. Revenons au journal. Euh, comme vous le voyez euh, toujours avec ses couvertures quand même, la justice, le progrès sont en marche à partir de 1990. Mais en fait, il ne marche bien qu'au sein des articles ou dans les dossiers explicitement dédiés à la place des, des femmes, hein. mais pas du tout dans les autres thématiques, et pas, pas du tout, du tout. Hein. c'est-à-dire qu'il y a une sorte d'amnésie sélective qui se produit. Dès lors que la place des femmes n'est pas le thème principal d'un article, les auteurs oublient à tous les coups d'en faire un enjeu finalement. Hein, je vous avais promis de, de mauvaises surprises. Paradoxalement, eh c'est au cours de ces années 90 qu'elles sont de très loin les, les plus nombreuses et les plus frappantes. Alors, je ne vais pas vous passer en revue tous les dossiers, évidemment, du, du journal du, du CNRS Je pourrais vous montrer par exemple ce dossier de l'été 97 qui est, était dédié à l'alimentation, recherche en lien avec l'alimentation humaine et qui était intitulé euh, « L'homme dans son assiette ». Euh, je vous laisse imaginer en termes d'illustration comment il était illustré. C'est-à-dire quand l'homme était dans son assiette, on voyait surtout des femmes, en cuisine, vous hein, vous en doutez, mais comme à Cannes, il y a une palme que je ne peux pas ne pas vous montrer. Une couverture, je pense, qui remporte le pompon, toute catégorie confondues. La voici, elle date de février 98. Je vous laisse admirer cette, cette magnifique œuvre du journal du, du, du CNRS. Février 1998, hein, pas 1898, hein, c'est-à-dire il y a à peine un petit peu plus de 20 ans maintenant. Hein, donc, euh, Malgré tout, à, à ce moment-là, le CNRS, en février 1998, a un peu changé de visage, il revient à un autre visage. Hein. Pour la première fois de son histoire, il est dirigé par une physicienne, qui s'appelle Catherine Béchignac, et c'est une autre physicienne, Claudine Hermann, dont vous connaissez les travaux au laboratoire de physique de la matière condensée de l'école polytechnique, dont vous connaissez sans doute évidemment aussi l'engagement, qui va interpeller assez frontalement Catherine Bréchignac sur la parution de cette couverture pour lui demander si le CNRS n'est pas un peu quand même tombé sur la tête. Je vais laisser à l'écran un petit peu ce chef-d'œuvre de bon goût, je pense que c'est une des plus belles réalisations de, de, de l'histoire du, du CNRS en rappelant que cette couverture elle a été publiée à un moment où les lignes ont quand même commencé pas mal à changer à tous les niveaux. On est au lendemain de la quatrième conférence mondiale sur les femmes Pékin, on est dans un contexte national relativement favorable, euh, à un moment où la communauté, communauté scientifique multiplie les, les initiatives au CNAB, à l'Institut national des télécommunications, à GIF sur yvette hein, avec l'organisation des premières rencontres internationales de GIF, hein, vous connaissez euh, évidemment tout cela mieux que moi, en fait ce sont ces quelques mois ou années qui forment la genèse immédiate de la mission pour la place des femmes au hein, euh, Sur, euh, Je pense sans doute euh, Elisabeth reviendra plus précisément sur l'histoire proprement dite de... de de, de la mission. Euh, donc je ne vais pas en parler, je vais juste évoquer les quelques dates pour on va dire, à ce moment-là. Le 5 mars 2001, Sylvie Moreau, déléguée régionale de la délégation de Paria, remet une note sur l'appropriation de ce qu'elle appelle la problématique femmes et sciences du CNRS. Le 2 avril suivant, Geneviève Berger, qui est la nouvelle directrice générale du CNRS, à la suite de Catherine Bréchignac, reprend la plupart de ses recommandations et crée un comité de pilotage, discipline, métier, carrière et genre, la place des femmes au CNRS, euh, qui a pour mission, bon, je ne vais pas citer toute la décision, mais en fait de concevoir et de piloter un plan d'action destiné à promouvoir la femme euh, au CNRS. Et le 27 juillet 2001, la mission pour la place des femmes au CNRS est créée par Geneviève Berger toujours, auprès de ce comité de, de pilotage et elle est placée sous la direction de Sylvie Moreau. Alors, comme j'ai annoncé en introduction, comme je viens de le redire, je ne vais pas faire l'histoire de la mission, en doute Elisabeth en rappellera certains éléments, euh, ça ne m'empêche pas d'avoir quand même un petit peu réfléchi à l'histoire, c'est mon boulot, je suis payé pour ça et puis le, le patron est dans la salle, donc je ne vais pas, pas dire le contraire, euh, donc je quand même un peu euh, réfléchi avant de venir vous voir et je me dis si le CNRS a éprouvé en fait le besoin de créer une mission pour la place des femmes en de 2001, s'il ressent la nécessité de... de la maintenir, voire de la renforcer 20 ans après, c'est que cette place des femmes elle n'a pas toujours été très bien reconnue. Or, si cette place des femmes n'a pas été très bien reconnue à l'instant T, c'est peut-être aussi qu'on n'a pas très précisément montré ce qu'elle était à T-1, T-2, T-3, c'est-à-dire qu'il y a un problème d'ordre historiographique. Euh, sauf que moi, en fait, bah, des historiens qui se sont penchés sur le parcours du, du CNRS, j'en connais pas 100, j'en connais pas 10, hein, j'en connais qu'un seul, c'est le meilleur, c'est le seul d'ailleurs, c'est le meilleur parce que c'est le seul, pour le pire. Donc j'ai eu beau jeu depuis une demi-heure de vous divertir en vous montrant les biais qui transparaissent dans certaines des sources de l'histoire du CNRS, mais de toute évidence, ce biais-là, je ne suis moi-même pas parvenu à l'éviter en écrivant l'histoire de notre belle maison. Parce que de la même manière que ce sont les hommes qui ont fait la Grèce, l'Empire romain, la France et toutes les nations qui ont découvert la terre et inventé les instruments permettant de l'exploiter, qui l'ont gouvernée, qui l'ont peuplée de statues, de tableaux et de livres, je ne vous ferai pas l'affront de vous dire d'où vient cette citation, Eh bien quand je relis cet ouvrage, je me dis que ce sont quand même beaucoup les hommes qui, qui ont fait le CNRS et qu'il faudrait peut-être tenter pour ces prochaines éditions, parce qu'il va y avoir de prochaines éditions, euh, de rétablir un peu euh, l'équilibre. C'est pour ça qu'à l'occasion des 20 ans de mission, peut-être pourrions-nous commencer à imaginer, à concevoir un travail commun qui permettra à ce livre eh bien, de se rapprocher un petit peu plus de la réalité qu'il ambitionne de, de relater, mais aussi à nos deux équipes de, de disposer d'un outil solide, une sorte de base de données historique sur la place des femmes au CNRS. On a au comité pour, pour l'histoire la, la chance d'avoir une personne qui réunit les compétences scientifiques et techniques pour piloter un tel projet, parle pas de moi, vous aurez tout de suite compris, je parle de ma collègue Valérie Burgos, que je salue au passage parce qu'elle elle doit, nous, elle doit nous suivre à, à distance, hein. Valérie est toute prête à se lancer dans, dans cette aventure, donc euh, Elisabeth, si tu es tentée la balle est désormais dans ton camp, et en plus je trouve qu'on respecte très bien l'ordre euh, immémorial, puisque c'est moi qui, qui ai été invité à parler, et c'est Valérie qui se propose maintenant de travailler très concrètement à, à l'avancée d'un tel projet. Euh, merci va juste essayer de supprimer les petites bips qui nous agacent autant que vous lors des messages du chat. Euh, il ne vous aura pas échappé que ce n'était pas Antoine Petit qui vient de parler, Il ne s'est pas succédé. C'était bien Denis Guttleben. et nous allons maintenant entendre Suzanne de Chevenier qui a de nombreuses caractéristiques euh, qui lui sont propres, notamment, on n'est pas seulement directrice de recherche et mérite, mais elle a, elle a d'abord été physicienne, elle a même fait une thèse d'état en physique des matériaux condensés, euh, avant de se tourner vers les sciences humaines et sociales, et elle a même dirigé le centre Norbert Elias, qui est situé à Marseille, euh, de 2012 à 2015, donc, elle a un parcours assez unique en son genre. Vous allez voir qu'il a souvent croisé celui de la mission par la place des femmes au Canada. Merci beaucoup. Alors, je suis absolument ravie de l'opportunité de participer. Je vais m'installer, et je prends les notes correctes parce que je viens de prendre celles que j'ai prises, non pas les miennes parfaites, voilà. Excusez moi Il faut que je me ressens, C'est peut-être Voilà, ça y est. Donc, me voilà. Donc, je redis tout mon plaisir d'être ici. Euh, D'abord, de re, revivre, réexplorer cette histoire et puis de retrouver euh, des personnes connues, des personnes connues à distance. Euh, C'est un, un grand plaisir pour moi. Euh, je, je voudrais vous parler un petit peu de, des débuts de la Mission pour la place des femmes, vu, vu de mon côté bien sûr, parce qu'on vient d'entendre beaucoup d'éléments importants, et euh, également parler de, des liens qu'il y a eu entre la Mission pour la place des femmes et l'Europe, je vais dire c'est l'un à l'autre. Um, je voudrais juste en un mot rappeler le souvenir de Claudine Hermann, qui nous a quitté il n'y a pas très très longtemps, qui a connu, suivi et surtout participé à cette histoire tout, tout au long de, de, de ce temps-là. C'était vraiment peut-être l'actrice principale, de, de, enfin une des actrices principales de, de cette histoire. Euh, je voudrais aussi rappeler le souvenir de Gérard Begie qui était président à, à l'époque de des débuts de, de la mission pour la place des femmes et qui avait fortement soutenu, c'était un, un homme vraiment remarquable, qui avait fortement soutenu euh, la mission aussi. Alors, je vais commencer un petit peu anecdotique sur les, les, les débuts, euh, de, de, enfin, ma connaissance, ma, ma vue sur la mission pour la place des femmes. Euh, J'avais, j'étais effectivement euh, pas spécialiste, du domaine. J'étais physicienne d'origine, j'y avais travaillé relativement longtemps, puis j'étais passée à travailler sur les relations entre sciences et société, euh, discours médiatique sur les sciences et, et, et la réception, donc ce n'était pas du tout mathématique. Ma Moi, je ne voyais pas de problème, comme, comme beaucoup de jeunes femmes d'ailleurs, dans la recherche. On me retrouve régulièrement dans les enquêtes. À l'époque, en tout cas, je ne voyais pas de problème, en particulier parce qu'en physique, il y avait beaucoup de femmes en France. Beaucoup de femmes, c'était 25 en, en proportion. Et c'était beaucoup plus que dans tous les autres pays, sauf peut-être la Russie. Donc, on allait dans un colloque, les femmes, elles étaient françaises ou russes. Donc, on se sentait relativement bien. Mais euh, j'ai eu l'occasion de feuilleter le bilan social qui était tout petit. C'était facile à l'époque, c'était glissé dans l'enveloppe avec le bulletin de paix. C'était vraiment modeste, mais je, je me suis amusée à regarder les pourcentages qui ont été évoqués euh, de femmes dans les différents niveaux de, de, de, de la hiérarchie. Je me suis dit, tiens, c'est drôle, c'est divisé par deux chaque fois qu'on monte euh, une marche. Petite préoccupation, mais guerre au-delà de ça. Et puis j'ai vu annoncer euh, ce, qui, ce qui vient d'être écrit les le, le, le tout débuts de la création de la mission pour la place des femmes. Et je connaissais Sylvie Moreau parce que c'était notre déléguée régionale. Je l'ai encore le de la croisée. Et je lui ai envoyé un petit mot de félicitations, mais en lui disant que ce serait drôlement bien si on pouvait aller au-delà des chiffres pour essayer de comprendre les phénomènes. Et elle m'a répondu tout de suite en disant « Oui, c'est une bonne idée, il vous faudrait combien d'argent ?» pour le, faire une enquête de ce type-là. Je crois que c'est la seule fois que ça m'est arrivé dans toute ma carrière qu'on me propose directement euh, le financement. Et, et donc, j'y suis allée tout en, en ayant la méthodologie, si vous voulez, nécessaire, mais euh, en n'ayant pas énormément travaillé, euh, travaillé cette thématique. Et donc, nous avons… Alors, euh, si, il y a un point quand même très important, ce soutien de Sylvie Moreau, mais surtout, et je la revois… Je, rendez-vous avec elle à Ivry, je la revois me décrire les problèmes épouvantables que pouvaient rencontrer des femmes ITA, enfin, ingénieures, techniciennes et administratives, avec des petits salaires, souvent euh, par an, euh, isolés. isolé. Et ça, ça m'avait énormément frappé parce que très souvent, et je dirais très souvent aujourd'hui encore, on pense à la question des chercheuses. Euh, où est-ce qu'elles sont, est-ce qu'elles sont directrices de recherche, etc. Euh, la, la question des ITA est tout aussi importante et d'une certaine façon, je vais le dire, presque pire. Quoi. Et c'est Sylvie Moreau qui m'a dit ça. Mais comment c'était sa, sa description des gens qu'il pouvait rencontrer était. Donc ça, c'est une leçon que j'ai jamais oubliée. Donc, euh, bah, l'enquête a été menée auprès d'hommes et de femmes, ITA et chercheuses, bien sûr, euh, hommes et femmes parce que c'était important de travailler en comparatif. C'est de la méthodologie, justement. C'est très important de, de, de travailler en comparatif. On a travaillé à, Pari, à Paris en province sur des, des, euh, des gens de disciplines différentes. Et donc, on, on menait un entretien avec les personnes euh, qui était un peu narratif de leur carrière. On ne rentrait pas en demandant, est-ce qu'il y a un problème de genre enfin, Le terme était peu utilisé à l'époque. Euh, problème homme-femme. On posait éventuellement la question complètement à la fin. Et euh, je le, je le raconte très rapidement, mais le, le rapport est, est disponible sur, euh, sur HAL, sur, euh, dans, dans mon compte HAL, SHS. Euh, disons, le, le, le, le résultat principal était que nous avons rencontré des femmes qui avaient un modèle collectif de la recherche, c'est-à-dire ce qui était important en recherche, ce qui faisait, mais c'est aussi les séminaires et les collègues qui venaient échanger. C'était les thésards, euh, c'était le ménage qui était fait euh, en, en, vraiment à tous les niveaux. Euh, la, la recherche est une activité collective dans le, dans le modèle qu'elle portait, là où les hommes. Et j'exagère un petit peu, hein, mais c'est avec quelques exceptions évidemment, mais les hommes euh, avaient beaucoup plus une, vers un point de vue individuel, c'est-à-dire l'important de la, re, la recherche c'est ce que je publie, c'est mes articles, c etc. Donc une, une vision beaucoup plus celle du grand homme, si vous voulez, scientifique, euh, beaucoup plus individualiste et ou individuel plus exactement. Et euh, le gros problème c'est que l'évaluation était complètement aligné sur ce modèle-là. C'est-à-dire qu'on regarde les publications de la personne, euh, les activités de la personne, et le collectif était beaucoup, beaucoup moins pris en compte. Donc, euh, une de nos premières euh, recommandations était de euh, modifier les modes d'évaluation de façon à tenir beaucoup plus compte du collectif que, que de l'individuel. De manière générale, on avait, ça, ça nous avait été un peu reproché à, à l'époque, mais on avait pas tendre du tout avec le, la, les ressources humaines, la, la gestion des ressources humaines au CNRS, parce qu'on avait rencontré une souffrance au travail absolument remarquable, en particulier chez les ITER. Donc ça, c'était vraiment de, de, de, très exceptionnel quoi, par rapport à. Euh, J'avais fait des, faire les, les entretiens par des gens hors CNRS, c'était important pour ne pas avoir une sorte de, de, de collusion avec, avec les personnes interrogées, moi étant de la même maison. Euh, mais vraiment complètement saisie. Euh, on ne prenait pas assez en compte le temps long pour les femmes, parce qu'effectivement, elles peuvent, entre guillemets, patauger pendant un moment quand il y a les gosses, etc. Mais une carrière, c'est quand même 37 ans ou quelque chose comme ça. Et euh, énormément de femmes euh, reprennent, si, si, on, si on, on, on compte sur le temps long, euh, il y a beaucoup, beaucoup moins de différence entre, entre production des hommes et production des femmes. Et de manière générale, on, on incitait à beaucoup plus de, de transparence sur les sur les, les, les procédures d'évaluation, de promotion, etc. Euh, pour les ITA, les, la situation est très semblable. Euh, sur beaucoup de points, sauf que les ITA ont beaucoup moins prise sur leur carrière. Elles sont beaucoup plus dépendantes que les chercheuses qui peuvent dire bah « Non, je ne fais plus ça, je fais autre chose, je vais ailleurs, etc. » C'est beaucoup moins facile pour les ITA. Et, et les ITA avaient tendance à se, comment dire, se rendre responsables de la situation où elles étaient, là où les chercheuses arrivaient davantage à trouver un argu, enfin, des arguments pour dire « Ah non, c'est structurellement, il y a un problème structurel qui fait que c'est comme ça. » Et, et donc, plus de souffrance encore du côté, du côté des IPA que, que des chercheuses et des chercheurs aussi. Euh, donc, euh, ben ça a été une enquête extrêmement intéressante. La réception a été un peu laborieuse, en particulier parce qu'on avait été bon, assez franchement critique de, de, de la gestion des ressources humaines. Il a fallu un certain temps de, de, de réécriture et... Euh, euh, les présentations ont été repoussées de six mois en six mois entre le 8 mars et la fête de la science, Ça euh, m'a mis quelques années à le faire présenter j'ai pu le publier en anglais en, en 2009 alors que l'enquête avait démarré en, en 2001. Donc c'était sensible, mais je pense que c'était des enquêtes de ce type là que la mission pour la place des femmes apportait, euh, celle de Catherine Marie euh, au tout début aussi avait été très importante, la puce sur le fonctionnement des, des, des comités de sélection, du, du, du comité national. Bref, euh, toutes sortes de recherches et d'actions de la mission pour la place des femmes avaient porté la question quand même euh, régulièrement tout au long. Donc voilà un petit peu pour mes débuts avec la mission pour la place des femmes. Je vais brancher du côté, sauter du côté de l'Europe et puis euh, revenir tout de suite à, à, à la mission pour la place des femmes Bien sûr. Alors, euh, je ne vous apprends rien en vous disant que l'Europe a joué un rôle moteur dans ces questions-là. Euh, dans, le, dans les milieux de la science, mais de manière générale, hein, l'équilibre, l'égalité professionnelle est une question qui a été portée par l'Europe. Il y a eu des directives de travail euh, à la fin des années 90 qui ont dû être appliquées en France, etc. Vraiment un rôle moteur. Et dans le, dans le domaine de la science aussi, hein, l'unité euh, femmes et sciences a été. À, à la Commission européenne en 1999, euh, portée par Nicole, Nicole Devor, qui, qui, qui était aussi une personne qui a, qui a été extrêmement active. Et euh, donc, forte pression de la part de l'Europe qui a, alors, je, je schématise fortement, mais ça donne un peu une idée de comment les choses évoluaient, qui est partie euh, de euh, quelque chose qui était centré sur les femmes, donc beaucoup sur le nombre de, de, de femmes et puis euh, sur euh, le soutien pour ces femmes, du monitoring, etc. Ensuite, alors ça a donné des choses intéressantes, des choses qui continuent, « Un chiffre, vous c'est probablement la publication qui, sur toute l'Europe, donne de plus en plus de chiffres comparatifs d'où sont les femmes, où sont les carrières, etc. etc. Extrêmement utile parce que ça sert aussi un peu de benchmarking et on voit, tiens, il n'y a pas les données de ceci, de cela. La France n'était pas terrible au début, je crois que ça va beaucoup mieux maintenant. C'était très utile. Deuxième étape, ça a été plutôt euh, euh, travailler les institutions, c'est-à-dire non pas essayer de résoudre le problème au niveau des femmes, mais est-ce qu'on peut faire quelque chose au niveau des institutions pour qu'elles prennent en charge ce problème. Donc ça, ça a été une deuxième étape extrêmement utile qui a permis à... Je ne sais pas si toutes les institutions de l'Europe sont passées, mais vraiment une grande proportion, sont passées à faire des plans d'action genre, des, des, des, des, des missions, enfin, missions pour la place des femmes, etc. Bref, faire en sorte que les institutions prennent un bras-le-corps ces cette, cette questions-là. Et puis, il y a une troisième étape, si je puis dire, qui est de rentrer les questions de genre dans le contenu de la recherche. Et c'est un peu l'étape actuelle, hein. le reste continue, hein, heureusement. Mais ça, c'est vraiment euh, l'étape actuelle. D'ailleurs, la Mission pour la place des femmes est en pointe sur cette sur question. Mais c'est, disons, le, le, le point difficile. J'ai eu l'honneur de, de présider à le, à un groupe d'évaluation à mi-parcours d'Horizon 2020 sur justement le genre. Euh, question transversale dans la recherche, comme on l'appelle. Et on s'est rendu compte que c'était extrêmement difficile. Il y avait très peu de projets. On, on, ce qu'on faisait, c'est qu'on évalue un échantillon de, de, de projets sous Horizon 2020. Très peu, peu de projets, je crois que c'était 15% de mémoire, qui prenaient bien en question la, la, la question du genre, quand c'était approprié, évidemment. L'astrophysique, c'était peut-être moins, moins important dans le contenu de la recherche, etc. Mais vraiment, c'était. Ou mal compris, ou contourné. De gens qui est juste, euh, vous savez comment on argumente dans un dans, quand on, on, on se soumet une proposition, on, on prend l'appel et puis on fait la première ligne. Voilà, nous on fait ça, deuxième ligne, on fait ça, etc. Ben, on sautait la ligne. Il faut euh, tenir compte du genre dans la recherche, puis on continuait sur en, en quoi. Et donc c'était c'était vraiment étonnant. Il y a une espèce de, de contournement de la question. Euh, il y avait aussi, il faut dire, euh, des problèmes pour souligner de rédaction des appels à projets. Euh, si vous ne mettez pas clairement dans les panneaux de projet que vous voulez qu'il y ait du genre dans euh, la réponse, bah, euh, ça, ça ne rentre pas forcément. Et c'est là où je voudrais revenir à la mission pour la place des femmes dans, dans, dans, dans cette histoire, parce qu'il y a eu un moment, grosso modo, je pense que ça a dû démarrer en, en 2010, puisque le premier projet européen où le CNRS était présent dans dans ce domaine-là était le projet Integer euh, qui a commencé en 2011 euh, donc il y a eu un, un, un, un moment dans l'histoire donc ça faisait dix ans que la mission existait il y a eu un moment où la mission s'est ouverte à l'horizon européen et ça a été extrêmement important à la fois parce que c'était là que les choses se passaient euh, dans, dans ces questions-là. Et puis surtout, le CNRS, c'est quand même le plus grand euh, organisme de recherche d'Europe, et, et, et c'était surprenant qu'il n'y ait pas plus de, de, de présence jusque-là. Donc, euh, euh, c'est pour partie des questions de personnes sûrement, un n'était pas, un beaucoup porté. Alain Fuchs, qui était le président directeur général, avait beaucoup soutenu à cette époque-là euh, cette, cette, cette démarche vers l'Europe. Mais du coup, le, le CNRS a intégrer un de ces projets qui travaillent sur la dimension institutionnelle, a ensuite coordonné, et ça c'est hyper important, donc prenez vraiment son rôle normal, si je puis dire en ordre, coordonner un réseau euh, qui s'appelle GenderNet, enfin s'appelait GenderNet, il y a une suite qui, qui est encore en cours, hein, aujourd'hui le CNRS coordonne toujours, mais ça c'était vraiment prendre, prendre le rôle du CNRS dans, dans la... Dans la paysage européen si je puis dire, ce qui n'était absolument pas évident, je pense que ce n'est pas encore pas évident aujourd'hui, mais à l'époque c'était une petite équipe et vraiment, euh, ce n'est pas, pas rien hein, de porter des projets européens, donc c'était vraiment euh, vraiment et c'est toujours, euh, c est, c est, comment dire, cette question est portée par la force, et le, le courage et la ténacité des, des, des équipes euh, successives. Alors, euh, je, je, je conclue, je hein, pense que c'est largement temps, euh, pour dire que vraiment, enfin, moi je vois la situation qui a beaucoup évolué en 20 ans. Euh, énormément d'actions, la question d'abord est devenue beaucoup plus légitime, c'est complètement clair. Il y a eu nombre d'actions, vous en avez mentionné quelques-unes, Monsieur le Président, mais c'est vraiment des choses comme ça concrètes qui tiennent compte. De, euh, vraiment la situation sur le terrain, c'est-à-dire en quoi est-ce que, en allant voir sur le terrain, qu'est-ce qu'on peut faire, comment est-ce qu'on peut améliorer la situation C'est comme ça qu'on arrive à faire bouger enfin, une des manières de, de faire bouger les choses. Euh, le CNRS a, a joué un rôle moteur. Hein. Euh, c est, c est en, je crois que c'est vous qui avez dit que la, la mission pour la place des femmes était un peu la première structure. Ça et euh, le, le, le CNRS a, a joué un rôle d'exemple. Il y a eu d'autres universités, je parle de Toulouse, bien sûr, euh, Lyon, Strasbourg, enfin, Paris 7, Paris d'Hydro, euh, devenu chez quoi maintenant. Euh, il y a eu d'autres acteurs, mais vraiment le CNRS a toujours eu cette espèce de position d'exemple, de, de, exemplaire, on pourrait dire. Et euh, ce que je trouve formidable, euh, c'est le fait que donc, depuis bonne dizaine d'années maintenant, euh, le CNRS a pris toute sa place en Europe pour continuer à porter la question. Euh, face à des interlocuteurs qui sont euh, exigeants, hein, parce que à la fois l'Europe est exigeante, euh, les partenaires sont exigeants, pendant longtemps le CNRS est très en retrait, très très en retrait sur ces questions-là, on devient, on commence à avoir une position plus correcte, mais c'est très bien d'être, comment dire, dans, dans, en dans sur le même terrain que l'Espagne, que pays nordiques, etc. Euh, donc, euh, ben, je suis ravie d'avoir pu suivre euh, ce, ce parcours, au moins partiellement, de le réévoquer, ça, ça fait vraiment plaisir maintenant. Donc, je, ben, je vous remercie pour, pour votre écoute et j'attends les échanges qui viennent, ça va être extrêmement intéressant. Merci. Pouvoir, euh, on, va, on va avoir un moment d'échange, euh, on va faire circuler euh, des, euh, des micros dans la salle avec les, les personnes qui y ont et qui vont intervenir, mais on va pouvoir aussi euh, euh, suivre les des questions qui seraient posées sur, euh, sur le chat. parce qu'on ne voit pas s'il y a des questions absolument ce moment-là. Rafraîchir Oui. Ok. Alors, on essaie de regarder... Alors, qui pourrait réagir là-dessus? Euh, on nous signale à la fois Michel Basville, euh, qui est euh, chercheuse CNRS en informatique, et Philippe Segers, euh, ça, ça se recoupe finalement euh, les deux points euh, qu'il y a une marge de progression sur la manière de représenter les femmes dans euh, la communication du CNRS finalement. À qui est-ce qu'on donne la parole là-dessus Je, je veux bien dire un mot, d'autant plus que c'est Michel, que je connais bien, qui pose la question. C'est un vrai sujet, la communication. Il y a, il y a une volonté vraiment générale d'y veiller. Et comme on en fait tellement, il y a toujours des trucs à améliorer. Donc Moi, je ne peux qu'inviter les, les collègues qui repèrent des trucs qui ne vont pas à nous le signaler. Euh, je crois qu'on on est passé euh, largement euh, à une autre époque que celle décrite par Denis tout à l'heure. Ah Pardon, c'est Antoine Petit qui parle, oui. Excusez-moi. comme on se voit pas, comme vous ne nous voyez pas, pardon. Je dis qu'on est vraiment passé à une autre époque que celle décrite par Denis tout à l'heure. Néanmoins, c'est un combat permanent. Il faut faire attention tout le temps, tout le temps, tout le temps sur la communication. Euh, donc voilà, donc on va essayer de corriger les, les anomalies repérées par, par Michel. Euh, et puis de faire toujours mieux. Pour aller dans le sens du PDG, lorsqu'il y a eu une nouvelle édition du, du guide euh, destiné aux personnes qui candidatent de l'extérieur à des concours d'entrée au CNRS, notamment pour les concours chercheurs, euh, le comité parité égalité du CNRS en a été saisi pour, euh, voilà, pour bien s'assurer que euh, le guide était, était bien... Bien formulé, et notamment c'est maintenant un guide du candidat et de la candidate, entre autres euh, éléments de contenu. Donc c'est Suzanne de Chevagnier, je voulais juste rebondir sur cette question-là. Sur beaucoup de ces questions, quand on améliore la situation pour les femmes, on la améliore pour tout le monde. La personne qui dit on ne montre les scientifiques en blouse blanche, bah, c'est réducteur pour tout le monde. D'abord, il y a des scientifiques qui ne portent pas une blouse blanche, de plus en plus de nos jours, hommes et femmes. Et donc, se poser ces questions-là, si on regarde bien, ça vaut le coup à la fois pour les hommes, pour les femmes, pour tout le monde. Quoi. Oui, juste pour compléter, bien sûr que c'est un sujet très important. Je rappelle que le CNRS a signé une charte pour une communication sans stéréotypes. Et bon, les chercheuses en blouse blanche, effectivement, ou tenant un enfant dans les bras, comme nous a montré Denis, c'est révolu. Et on va vous parler un peu plus tard d'une très belle initiative que vous connaissez sûrement, euh, la science taille XXL, où là, justement, on essaie de déconstruire tous ces stéréotypes et de montrer euh, des femmes chercheuses, mais aussi ingénieures, techniciennes, dans, dans, une toute autre, dans un tout autre environnement, mais on, on y reviendra un petit peu plus tard, puisque c'est une initiative en coopération avec l'association Femmes et Sciences et un certain nombre de délégations régionales. Donc on aura de, de beaux exemples. Elle a été exposée à Paris sur les grilles de l'Hôtel de Ville au mois de novembre. Et euh, on suit ensuite une édition à, à Grenoble, précédée d'éditions à, à, à Toulouse, où ça a débuté, à Lyon, et, euh, et aussi euh, sur Paris, pour euh, l'humilité. Voilà, tout à fait. Donc on est bien conscient, aussi pour attirer plus de femmes vers les carrières scientifiques, c'est très important, et vous avez raison de, de le souligner. Mais ceci dit, euh, il reste des biais. Demain, nous organisons une formation aussi pour nos correspondants égalité, justement sur euh, les stéréotypes aussi dans la communication orale. Euh, il y a le visuel, l'écrit et l'oral. Donc, euh, voilà, nous en avons bien conscience. Je pense que ça a quand même progressé par rapport aux images que Denis nous a montrées. <rire> Alors, euh, ah, alors est-ce que, est -ce que le, le PDG souhaite euh, formuler la, la position du CNRS sur l'écriture inclusive Absolument, la position du CNRS, elle est claire, elle est qu'elle respecte la loi, et l'écriture inclusive, ce n'est pas conforme à la loi. Euh, D'abord, à titre personnel, je trouve ça totalement illisible, et nous avons fait l'effort, c'est ce que tu as dit Mathieu tout à l'heure, nous faisons l'effort de, même si c'est un peu plus lourd à écrire, d'écrire les directeurs, les directrices de recherche, les doctorants, les doctorantes. C'est parfois long d'écrire les ingénieurs, les ingénieurs, les techniciens, les techniciennes, mais, mais je préfère vraiment de très très loin cette écriture qui est française, euh, qui respecte la langue française, euh, et, et pas, pas les points qui sont absolument illisibles et qui, de mon point de vue, n'ont absolument aucun avenir. Ça, c'est l'écriture abusive. Alors, ah, pardon, excusez-moi, excusez-moi. Alors oui, alors c'est oui, oui, oui. Pardon, oui. oui, pardon, oui, Valérie Archambault, association Femmes et Sciences. En fait, vous nous dites justement que vous pratiquez l'écriture inclusive. Et d'ailleurs, dans votre discours, j'y étais sensible tout à l'heure. Vous avez, vous êtes adressée aux femmes et aux hommes. Et vous parlez peut-être du point médian qui est effectivement oui, pardon, pardon, un sujet pardon. plus compliqué et qui fait moins l'unanimité peut-être. Ouais. Oui, excusez-moi, vous avez tout à fait raison. Merci de me, me reprendre. Euh, oui, oui j'essaie dans mes propos de faire toujours très attention. Euh, après, je trouve dans l'écrit, on pourrait, mais ça c'est ce que je veux dire, et, et un truc qui ne marche pas, c'est au fond alterner de façon presque aléatoire, parler des professeurs, puis des directeurs, et puis... Mais si vous faites ça, ça ne marche pas, parce qu'il y a toujours un endroit où on dit « ah mais là, t'aurais aimé ». Donc oui, il faut accepter de faire oui, pardon, de, de l'écriture inclusive. Pardon. Alors Il y avait aussi une, une question plus haut. Alors euh, Il y a une mention de, de l'exposition euh, « la, euh, la science taille XXL euh, » qui, qui a déjà été évoquée. Euh, elle sera évoquée dans la deuxième table ronde aussi, euh, et dans, la, enfin, dans les deux tables rondes qui, qui vont venir. Effectivement, c'est une, une action de visibilité. De, de, de visibilisation des, des femmes scientifiques, pas seulement chercheuses, qui est, qui est très importante et qui est, euh, qui est portée par l'Association Femmes et Sciences avec un soutien actif du CNRS, une participation active du CNRS. Il y a aussi une question sur euh, euh, la présence d'expertes euh, dans les médias. Euh, le CNRS fourne, euh, euh, tient un jour des, des listes d'experts de, et d'expertes euh, qui sont, qui sont fournis aux médias lorsque les médias euh, le sollicitent, euh, le CNRS. Mais euh, voilà, ça ne suffit pas toujours. Euh, et le, évidemment, le CNRS euh, euh, n'a pas vocation à imposer qui que ce soit euh, dans les médias. Euh, donc Il euh, y, a, y a un effort qui est fait de la part du CNRS. Peut-être que les listes ne sont pas encore paritaires, mais en tout cas, il y a, y a tout à fait un effort qui est fait en, en ce sens. Une question sur les IPA. Oui. Juste pour Suzanne, vous parliez. Vous, vous présenter. Oui, Isabelle Pianet, donc, euh, présidente de l'association Femmes des Sciences. Et euh, je, je rebondis un petit peu sur les 25% de femmes en physique. Euh, il y a. Voilà, parce que ce n'est plus du tout le cas, là, hein, maintenant. Voilà. Donc, est-ce qu'on a des. des... Absolument. Donc, ça remonte à quand j'étais en, en thèse, grosso modo, fin, fin des années 70. Il y a eu un, un phénomène, hélas, très impactant. C'était l'établissement enfin de la mixité dans les écoles normales supérieures. Parce qu'à cette époque-là, elles étaient non mixtes. Et euh, il y avait une promotion de femmes, je crois, de même taille que celle des hommes. Et ça avait un impact énorme donc, euh, ce n'est peut-être pas le seul phénomène, mais à l'époque, euh, vraiment, enfin, je, je, il faudrait vérifier. Ça, c'est ma mémoire des 25 mais c'était courant. Enfin, je veux dire, à l'étage, il y avait plein de femmes, quoi. C'était euh, chercheuse, ITA, euh, bien sûr, mais euh, il faudrait revérifier les chiffres. Mais, et ce qui, ce qui est certain, c'est que l'école normale, la, enfin, la mixité, a, a très fortement impacté ça. 7% maintenant euh, en sciences ou en, en physique c'est très important de distinguer et ça, ça vaut le coup ça vaut vraiment le coup de distinguer les, les disciplines parce qu'elles ont des histoires et des pratiques très différentes bonjour Elisa Simon Pietri de la Fondation L'Oréal directrice des programmes sciences. Moi, c'était juste pour, pour rebondir par rapport à, au sujet qui a été posé sur euh, les femmes scientifiques dans les médias. Euh, nous, par exemple, on est euh, partenaire du site Les Expertes. Je ne sais pas si le CNRS euh, voilà, en fait partie. Je pense que c'est un très, très bon outil aussi. Euh, où là, bah, c'est euh, du volontariat. Hein. Chaque scientifique peut aller s'inscrire sur, euh, sur ce site. Euh, en référençant euh, ses compétences et les sujets sur lesquels elle souhaiterait ou elle peut être interrogée par les médias. Et ce qui permet euh, de référencer un grand nombre de femmes euh, scientifiques et, et euh, d'éviter euh, toujours le sujet de on n'a pas trouvé de femmes euh, pour parler euh, dans cette conférence. Euh, donc euh, je pense que voilà, il n'y a pas que des scientifiques, mais en tout cas, euh, nous, on, on s'attache à ce que notre population. Euh, ah, celles qui le souhaite bien sûr, se référencer sur ce site. Donc, c'est aussi un outil que vous pourriez diffuser auprès de vos populations. Alors, effectivement, on a le, ça fait partie hein, des... des euh, des, des, des nombreuses activités, il y a aussi des petites activités qui ne sont pas des, des gros projets au long cours euh, portés par la mission par la place des femmes régulièrement. On diffuse l'information euh, au sein de la, de la communauté scientifique euh, de l'existence de ce, de ce site, les expertes, euh, puisque chaque année, il y a de nouvelles, de nouvelles, euh, nouvelles expertes qui, euh, qui terminent des tests, terminent des travaux, acquièrent des expertises. Euh, voilà, donc, euh, effectivement, euh, il faut... Euh, peut-être qu'on qu soit encore plus active euh, sur, le, sur le sujet. Euh, il y avait aussi euh, alors Colette Guillopé euh, qui euh, qui intervient dans notre chat alors pour la présenter elle a été elle, a, elle est, elle est euh, membre Femme. Femme et maths. Femme et maths membre aussi de l'association Femmes et Sciences, et il me semble qu'elle est aussi très impliquée dans le réseau européen EPWS, qui est un réseau d'associations de type Femmes et Sciences. Donc en fait, elle, elle apporte aussi une explication sur pourquoi la fusion des ENS en une ENS mixte a, a conduit à une baisse de la proportion de, de femmes reçues, euh, c'est qu'effectivement il y, y a une question qui est une question très complexe là on va juste l'évoquer en quelques mots mais en fait c'est une question des critères d'évaluation qui est vraiment une question euh, aujourd'hui il y, y a beaucoup de travaux maintenant hein, qui, qui montrent qu'il euh, y a des manières différentes euh, euh, Suzanne de Chevenier euh, faisait référence une, une approche peut-être plus souvent collective de la recherche euh, chez les chercheuses mais il y a aussi on s'est aperçu que le il y a des travaux, par exemple, qui montrent que euh, euh, faire son autopromotion, euh, c'est payant pour un homme, euh, ce n'est pas toujours payant pour une femme parce que parfois, euh, à, à production équivalente, euh, la mettre en avant peut être perçue comme de l'arrogance chez une femme, alors que euh, l'arrogance n'est pas toujours euh, pénalisante <rire> pour un collègue. Il y a des, il y a des, des biais de, de perception euh, et des biais qu'on retrouve aussi dans les critères d'évaluation. J'ai résumé à la Serp évidemment, il y a des travaux beaucoup, beaucoup plus subtils et beaucoup plus solides que ce que je viens de dire. Et après, pour revenir sur... oui, Isabelle Piano. Pour revenir un petit peu sur l'ENS, euh, il y a 12% de filles alors, qui, qui se présentent. Ça, c'était les chiffres de l'année dernière et il n'y en a plus que 7%. Bon, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que 80% des élèves reçus à l'ENS viennent des cinq grands lycées parisiens. C'est un autre problème. Voilà. Justement, ça me permet de, de rebondir sur euh, les statistiques. J'ai été étonnée d'apprendre. Merci beaucoup pour les deux présentations extrêmement intéressantes. Est-ce euh, que vous pouvez rappeler votre nom, juste Pardon, Valérie Archambault. Donc, toujours Femmes et Sciences. Euh, merci pour les deux, deux premières présentations. et J'étais assez étonnée d'apprendre que les statistiques euh, n'avaient rien déclenché finalement au début. Je pense qu'aujourd'hui, c'est tout à fait différent. Et euh, pour moi, le CNRS est tout à fait moteur et euh, en avance sur bien nombre de <rire> d'autres endroits où on aimerait bien avoir ces statistiques si précises. Et euh, je pense qu'aujourd'hui, euh, c'est... Euh, on n'arrête pas de sortir des chiffres, parce que c'est important de, de savoir à partir de, de quoi on part. Je, et, et je pense que ces statistiques sont vraiment un exemple hein, euh, et que le CNRS fait un travail absolument euh, remarquable pour justement rationaliser et obtenir toutes ces données. Euh, voilà. Donc, euh, euh, Si au début, il y a, enfin, ce qu'on nous a présenté tout à l'heure, ça n'avait pas d'impact sur des actions ça m'a beaucoup étonné, mais aujourd'hui, c'est absolument pas le cas. Je pense qu'il est très important de continuer à avoir euh, toutes ces données. On a on, on a on on a une réaction de Denis Guteleben, et, et ensuite on va on va laisser la place à, à Elisabeth Colère pour pour sa présentation qui, qui terminera qui, qui terminera cette. Première des trois parties de l'après-midi, oui Denis bon, C'est juste une réaction à une question que j'ai vu tourner plusieurs fois sur le chat concernant la possibilité d'avoir un retour sur... Euh toutes les médailles qui ont été données par, par le CNRS et qui sont visiblement, ça je l'ignorais, un moyen de créer des pages Wikipédia derrière. Euh, très clairement, alors ça peut être à double tranchant, parce que je pense que si on fait un retour historique sur les médailles du CNRS, on va visibiliser beaucoup plus d'hommes que de femmes, parce que historiquement, il n'y a qu'à regarder la médaille d'or, c'est assez éclatant, sauf pour ces dernières années. Mais il y a là aussi un véritable travail à faire, c'est-à-dire que les archives des médailles, moi je serais capable de vous les donner dans les années 90 encore, mais avant, je, il y a un vrai travail de, de recherche à faire dans les archives pour voir à qui le CNRS a, a donné ses médailles depuis, depuis la création des médailles en 1954 parce que je ne pense pas qu'on ait conservé bah, de, de documents qui, qui permettraient de le faire il faudra vraiment replonger dans les archives Voilà. Merci beaucoup et on va, on va peut-être maintenant euh, écouter Elisabeth Colère. Un grand, grand merci à Denis Goutleven et Suzanne de Chevigny pour ces présentations extrêmement riches, stimulantes, voire édifiantes, hein, pour ne reprendre que certaines illustrations choisies par, par Denis. Voilà, c'était une évocation un peu historique. Je pense que maintenant, je vais plutôt vous présenter des actions plus récentes et les grandes orientations de la mission pour la place des femmes. Voilà, donc, euh, bon, je présente euh, la mission pour la Place des femmes, mon collègue que euh, vous connaissez, Mathieu Arbogast, mais je voulais quand même tout particulièrement remercier euh, laura florent Jean-Baptiste, qui a rejoint la mission au 1er décembre et qui était formidable pour euh, organiser ce colloque, donc je pense qu'on peut tous l'applaudir. Donc, oui, euh, vous disiez, bon, les analyses menées, les chiffres, c'est extrêmement important pour bien identifier les différents freins. C'est euh, extrêmement important, mais ça ne suffit pas, évidemment. Euh, donc, euh, on sait bien que les, euh, les stéréotypes sont toujours là. La mission pour la place des femmes a développé un outil d'auto-formation pour essayer de sensibiliser vraiment à ces questions-là. Euh, ensuite, on a un plan d'action très riche, je pense. Donc, ces trois éléments démontrent qu'il eh reste quand même toujours beaucoup de choses à faire, que ce soit voilà, lutter contre la persistance de stéréotypes, passer de l'identification des problèmes à la résolution des problèmes et euh, véritablement incarner un plan d'action. Et c'est pour ça, je crois, que les quatre grandes orientations, les quatre grands axes, hein, qu'on a voulu développer à la mission pour la place des femmes, c'est accroître le nombre de porteurs d'action pour l'égalité, ce qui me semble très important. Et autant on, on a vu le soutien de la gouvernance du CNRS, il est essentiel, mais on ne peut pas piloter vraiment des politiques d'égalité uniquement à partir du siège. Il faut que tout ça aille jusqu'au plus près du terrain de, dans les laboratoires, et euh, c'est évident qu'on sait bien qu'il y a beaucoup, beaucoup d'inégalités qui prennent leur origine dans la vie quotidienne, dans les laboratoires, et euh, donc ça c'est essentiel. On a voulu donc multiplier les acteurs à travers les instituts, les délégations régionales, jusque dans les unités, donc, de, On verra, la euh, prochaine table ronde, deux instituts avaient déjà des actions très développées. Hein, il s'agit de l'INSMI et de l'INS2I, pour ne pas les nommer. Euh, tout récemment, la mission pour la place des femmes a accompagné l'INSU euh, pour développer et mettre en place des référents dans les unités, mais uniquement dans le domaine astronomie astrophysique avec sans doute la possibilité, après, d'étendre aussi aux autres domaines de l'INSU. Au niveau des délégations régionales, euh, il y avait déjà un réseau de correspondants qui existait depuis 2015, mais un peu informel. On a essayé vraiment de le restructurer pour qu'il y ait des correspondantes et correspondants dans chaque délégation, avec une lettre de mission, un rôle bien identifié et que tout ça soit validé, porté à la connaissance des délégués régionaux, ce qui n'était pas toujours le cas, et ce réseau est animé par la mission pour la place des femmes, mais ce sont ces correspondants-là qui réalisent de formidables actions, dont on aura quelques exemples tout à l'heure, et dans un certain nombre de, de délégations, tout comme les, les instituts que j'ai mentionnés, il y a maintenant des correspondants et correspondantes dans les unités mixtes. Et ça, c'est très important. Pas, ça ne concerne pas encore toutes les unités, mais on pense que c'est vraiment essentiel. Et ce colloque-là est avant tout pour mettre en lumière l'action, l'engagement, le formidable engagement et cet esprit d'émulation qui naît petit à petit grâce à ces femmes, mais aussi hommes, des hommes, des ITA, des, des chercheurs, chercheuses, qui font sorte que cette culture un peu de l'égalité devienne comme une sorte de normalité dans la vie de chacun et chacune. Il y a encore du travail, mais c'est vraiment là-dessus qu'on souhaite insister, et je pense que vous l'avez vu à travers le programme. Ensuite, on a voulu élargir aussi les catégories de personnel auxquelles s'appliquent vraiment ces politiques d'égalité. Suzanne de Chevigny l'a très bien montré. Jusqu'à présent, on s'est vraiment focalisé sur la carrière des chercheuses titulaires. C'est essentiel, hein, on regardait le nombre de recrutements, le nombre de promotions, des progrès très significatifs ont été faits, hein, notamment concernant le de Mais on s'est très peu penché sur la carrière des IT et sur les CDD. Alors les IT, j'allais dire les inégalités, sont presque encore plus fortes. En fonction des BAP, on a encore dans certaines, on a 11% de femmes, alors qu'en BAPJ, euh, catégorie technicienne, il y a 85% de femmes. Le plafond de verre est là, également. Euh, il y a à peine 30% d'hier, femmes. L Ingénieur de recherche étant... En... Bon, la, la, la catégorie, euh, voilà, le corps le plus élevé chez les IT. Donc là-dessus aussi, nous comptons euh, vraiment mettre en place des actions et euh, des analyses beaucoup plus poussées pour vraiment inclure aussi les IT pleinement dans cette politique. Ensuite, les CDD, on en a de plus en plus. Hein. Je dirais que voilà, la crise du Covid a montré aussi que, voilà, dans ces statuts plus précaires, les inégalités sont encore plus fortes. Or, il est évident que si on veut attirer, garder aussi, parce qu'il y a des postdocs ou des doctorants qui finalement euh, bah, abandonnent, et euh, si on veut donc après aussi avoir plus de chercheuses titulaires au CNRS ou dans les universités des enseignants-chercheuses, il y a tout un travail à faire qui, pour l'instant, n'a pas été pris en considération. Donc il y a pas, on veut multiplier les acteurs, mais aussi élargir ces politiques à vraiment tous les personnels. Ils n'étaient pas exclus avant, mais pas suffisamment pris en compte. Donc ça, c'est vraiment un axe très important euh, que, que nous souhaitons euh, vraiment développer. Ensuite, évidemment, il faut élargir aussi la panoplie des actions. C'est évident que le plan d'action euh, égalité hein, qui est donc une obligation légale, et ça c'est bien quand au euh, niveau euh, national euh, on, on insiste sur ces politiques-là. Il y a un certain nombre de grands axes qui sont prédéfinis, qu on, on, euh, dont il faut tenir compte, ce qui fait que maintenant dans chaque établissement euh, en France, que ce soit les universités, le CNRS, d'autres organismes de recherche, on a un plan d'action, finalement ouais, c'est comparable, hein, même si les actions peuvent, le détail des actions peut un peu varier, mais, euh, les grands axes, il y, a, il y en a qui sont un peu nouveaux, hein, à vrai dire, euh, les écarts de rémunération. Hein, on se disait, bon, bah, fonction publique, il n'y a pas de souci, voilà. Alors, euh, bien sûr, il y en a, il y en a beaucoup qui sont dus à des problèmes, justement, de, de, de progression de carrière plus lente chez les femmes, mais pour l'instant, on n'a pas encore d'analyse fine. C'est ce que nous allons faire en 2022 au niveau de la NPDF, mais pas seulement les écarts de rémunération, c'est aussi les accès au financement pour la recherche. Et à partir de plus fines, on espère pouvoir aussi développer ensuite un certain nombre de mesures qui pourraient atténuer, sinon résorber complètement ces écarts. L'autre, euh, le deuxième volet, c'est effectivement tout ce qui est euh, bon, favoriser l'égalité dans l'emploi, les grades. C'est là où on a quand même plus d'action. On va l'élargir aux ITECDD. Aux mais euh, l'action, je dirais, euh, lutte et, prévention et lutte contre les violences sexistes et sexuelles euh, est présente depuis longtemps. On a sensibilisé tout ça, mais il est encore insuffisamment mis en place, je dirais. Euh, maintenant, il existe au niveau du, du ministère un grand plan d'action euh, contre les, les violences sexistes et sexuelles, plan national. Euh, je pense que Béatrice Noël, Noël nous en dira quelques mots aussi, euh, qui a donné vraiment euh, une très grande impulsion, y compris un budget non négligeable. Donc nous, en tant que mission, nous avons répondu à l'appel d'offres. Euh, en lien avec euh, une grille de l'ADR14 et donc nous avons obtenu un financement qui nous permettra de former l'ensemble le, des, des correspondants en égalité dans les unités et y compris, là ça sera une formation un peu plus brève, les directeurs et directrices d'unités. Parce qu'on sait bien que, bon, en général, les problèmes ils sont au sein des unités et euh, du coup, de plus en plus à l'attention des DU, on, on intervient dans les, pour les journées nouveaux DU et pour la première fois, on, a aussi, euh, on leur a fourni un vrai bademécom avec des exemples concrets, quelle attitude prendre quand euh, on leur signale un problème de harcèlement ou comme ça, qui est sur le portail DU, donc ce n'est pas un document public. Mais on, nous l'avons élaboré avec euh, nos collègues euh, référentes dans les universités et nous y, nous y reviendrons un petit peu plus tard. Mais cet axe-là demande vraiment à être renforcé dans tout ce qui est aussi euh, signalement hein, de, de, de ces cas. Et euh, c'est évident que peut-être plus qu'on pense, ça détourne euh, surtout des jeunes femmes, j'allais dire, euh, aussi étrangères, il hein, faut bien l'avouer, on c'est bien qu'elles sont souvent, plus souvent victimes, ce qui, j'allais dire, euh, est doublement répréhensible. Euh, mais euh, voilà, nous en sommes bien conscients, il y a des actions depuis longtemps, ce n'est pas une nouvelle action, mais grâce aussi à ce plan d'action national, je pense que là, vraiment, on euh, fera une montée en puissance euh, de ces. Euh, de ces actions-là avec peut-être aussi euh, une enquête. Euh, qu'on pourra mener. Donc, au-delà de ces actions-là, je pense que tout ce qu'on a décrit là, le plan d'action égalité, euh, c'est une vision relativement RH. Pour nous, il est évident que les questions d'égalité doivent imprégner l'ensemble des politiques. et donc. Euh, nous, une des priorités, c'est de l'élargir vraiment au niveau de la coopération internationale. Euh, Suzanne venir en a parlé un petit peu. Donc, c'est vrai qu'il y a depuis euh, les années de. milieu des années de 2010, il y avait euh, un puis deux projets européens. Euh, là, on en a trois. Hein. Donc, euh, l'un qui est justement sur. Euh, qui vient de, de s'achever d'ailleurs. Euh, l'élaboration de, de, de formations avec euh, différents formats, euh, euh, webinaires et tout ça, mais élaborées selon vraiment des standards euh, européens, avec, avec euh, des, des, les meilleurs spécialistes de, de différents pays, donc ils seront bientôt disponibles euh, aussi sur le site web, on vous fera une, une info là-dessus, donc c'est voilà, des, des documents euh, qui sont accessibles au grand public et qui peuvent vraiment servir à sensibiliser. Euh, nous avons donc effectivement GenderNet Plus, qui est la suite de GenderNet, qui permet donc de soutenir là 13 projets de recherche qui intègrent la dimension du genre. Euh, avec, euh, alors les, les sciences humaines et sociales ont, ont toujours été euh, moteurs euh, et elles se sont renouvelées aussi dans, dans le domaine. Mais de plus en plus, on voit bien que c'est essentiel dans le domaine biomédical, mais pas seulement, la robotique, l'intelligence artificielle. Donc, en tant que commission, on avait organisé un colloque en 2019 sur cette question. Et nous allons organiser une grande conférence à la fin du projet de GenderNet Plus avec ces 13 projets-là, hein, qui sont, bon, il y a quand même 16 partenaires de 13 pays différents. Et euh, afin de vraiment prendre en compte cette dimension qui est maintenant d'ailleurs aussi euh, euh, demandée dans, dans, dans les appels à projets européens, et euh, je pense qu'il y a toute une méthodologie à avoir. La plupart des gens, ben non, il n'y a pas il y a pas de dimension du genre. Mais si on pense qu'ils sont les utilisateurs finaux, ou quand on pense aux impacts du changement climatique, il y a plein de domaines beaucoup plus qu'on ne pense, hein. bien sûr. Je suis pas convaincre un mathématicien, il n'y a pas de nombre sexué à ma connaissance. Mais euh, après, voilà, c'est une réflexion plus globale, et je pense qu'elle est, elle est vraiment importante. Donc euh, ces domaines-là, donc cette ouverture, j'allais dire, vers appliquer aussi les politiques d'égalité, pas que dans le domaine RH, mais la coopération internationale, voire d'autres domaines. Et nous, on est là pour favoriser, diffuser les résultats des recherches sur l'intégration de la dimension du genre et avec vraiment des choses tout à fait étonnantes. Donc, dont on espère pouvoir donner bientôt la, la, la primeur. Et malheureusement, euh, voilà, ces projets de recherche à cause du Covid ont recueilli on un petit peu de retard. On a eu une extension d'un an parce que vous imaginez bien quand il faut travailler sur des cohortes de patients en pleine période Covid, ce n'est pas toujours évident. En tout cas, je voulais vraiment souligner que cette dimension euh, coopération internationale européenne internationale est très importante. Qu'à l'origine, on souhaitait inviter aussi nos partenaires hein, européens, l'international, et euh, évidemment, bon, pour des raisons sanitaires, ils n'ont pas pu venir. Mais euh, voilà, les quatre dont elles ont, tu, nous ont fait le plaisir de nous envoyer une vidéo pour euh, notre 20e anniversaire. Alors, euh, comme vous allez voir, c'est partenaire du projet européen, quatre pays différents et aussi, elle devait venir, euh, Tamara Elzin du CNRS libanais, où effectivement nous avons là une collaboration bilatérale très forte, euh, qui est formidable et où il y a eu une magnifique conférence avant le Covid, comme l'a dit le PDG en septembre 2019 à Beyrouth. Euh, donc euh, voilà, ce, on va vous présenter cette petite vidéo. Voilà, euh, malheureusement, elle n'a pas pu être réalisée euh, dans des conditions studio. Hein, euh, mais je, je dirais que ça, ça souligne au contraire euh, le côté convivial. Donc vous allez voir euh, euh, une de nos collègues norvégiennes, sur laquelle nous travaillons effectivement sur euh, le projet de l'Académie, une collègue euh, canadienne, sur euh, Jenner plus et une collègue espagnole, euh, Jenner Astier, qui a l'élargissement de la coopération internationale, et euh, Tamara Elzin pour notre collaboration bilatérale avec le, le CNRS Liban. Donc euh, voilà, on regrette énormément. C'est une façon un peu de s'associer à notre événement. Je pense qu'elles sont aussi connectées à distance. C'est dommage, on espère que voilà pour les 25 ans, pour papa, là pouvoir faire quelque chose vraiment à grande échelle avec plein de partenaires. En tout cas, je les remercie vivement.